Arrête de voir les tenants et les aboutissants. Ta capacité d'observation est une ressource formidable, mais dans le cadre d'une création d'un site web, ça peut te couper l'herbe sous le pied. En fait, ça peut t'empêcher d'agir. Pour vivifier tes capacités créatives, il faut créer. Il faut accepter de rentrer dans une dynamique de... Je pose une action, je vois les conséquences de cette action, de cette création, j'en tire une leçon, j'en interprète les conséquences, j'en tire une leçon, et de cet enrichissement, je crée, je fais un deuxième pas. Puis je suis le processus, et je fais un troisième pas. Donc, c'est ce qui permet fondamentalement. Alors, ce qui permet fondamentalement d'affûter ton esprit créatif ton énergie créative ce n'est pas l'esprit c'est le corps c'est l'action c'est alors pour toi j'entends oser aller contacter les autres précisément je suis en train de relire euh... ouais c'est ça ose mettre sur la place publique ta création arrête de vouloir te cacher de jouer ton ermite et ensuite quand tu es parfait de mettre, sur la, mettre aux yeux des autres ce que tu as fait. C'est ce qui permet réellement d'une, d'être beaucoup plus dans le flux de la vie. En arrêtant en fait, de l'observer tout le temps et de voir « Ah, voilà, c'est le flux de la vie, ça fonctionne comme ça. » En fait, on s'en fout. Pour toi, on s'en fout. Le flux, de, le flux de la vie fonctionne, que tu sois là ou pas. Est-ce que tu décides de rentrer dedans et de kiffer la vie en créant ce que tu veux créer parce que visiblement ça te fait kiffer ou est-ce que tu restes en retrait par rapport à la vie et tu te demandes bah, comment faire donc ok tu peux décrire le flux de la vie tu peux décrire cette joie à créer à relationner pour ta création mais en même temps il va falloir commencer à t'y mettre ça te tient à cœur Le « ça me tient à cœur », c'est une raison suffisante. En fait, non, c'est pas une raison suffisante pour toi. Pourquoi ce n'est pas une raison suffisante Là, je suis en train de lire ta deuxième question. Quelle prise de conscience m'aiderait à manifester joie, jeu et créativité à tout niveau Je te renvoie à ma même réponse. Acte. Et c'est pas suffisant parce que tu as peur du résultat. Il y a une espèce de cristallisation en toi où ta valeur est liée au résultat. Où ta valeur spirituelle, ta valeur intrinsèque, intrinsèque en tant qu'être est liée au résultat. Et voilà, pour... tu as, as, as, as besoin de sécurité pour avancer toi. Tu as besoin d'être... Euh... Sûr que ce que tu fais a du sens. Et c'est pour ça que tu freines des cas de fer. Parce que tu veux toujours que ça ait du sens. Et voilà où j'ai envie de te titiller à éthère. La vie n'a pas de sens. Et j'y prends un malin plaisir en plus. La vie n'a absolument aucun sens, tu sais. C'est toi c'est toi en te basant sur ton ego spirituel sur, ton, sur ce que tu as cristallisé de tes compréhensions tes états d'être et d'être que tu décrètes que ça a du sens la vie n'a pas de sens tu tu t'accroches t'accroches à ce sens que tu as, que tu captes et que tu sais juste pour ne pas faire. Et paradoxalement, et c'est là tout le jeu de la vie, c'est que tu en deviens, ta, ta vie en devient euh, sans sens. Parce que tu loupes ce pourquoi tu es là. C'est-à-dire faire. L'être, tu l'es, ça y est. Te connaissant, tu l'as. Tu le portes en toi. Et il te porte en lui. Cela te porte en lui. Mais en même temps, tu cristallises quelque chose dessus. Et tu manques la jouissance de la vie. La jouissance d'être en vie. La jouissance de la matière. De jouer avec les autres. Il n'y a rien à manifester. Il y a juste à accepter de... Arrête de vouloir avoir raison. Stop ça. Ta, ça, c'est ta zone de sécurité. Mais si tu avais une seule chose à, à retenir, acte sans te poser de questions, et ça revient à la même chose, comme enfant. Voilà pour toi. Profite du soleil.